Donc nous revoilà sur euh, le projet qu'on vient de transformer en projet PHP configurable. Euh, néanmoins, on n'a pas fini la configuration. Il manque un élément essentiel, c'est les headers et les footers. Alors, dans un projet de site internet, souvent, euh, on a des parties d'un site qui reviennent souvent, euh, comme le header, le footer, le menu, etc. etc. Euh, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cette partie en un fichier qui s'appelle menu dans une vue qui s'appelle menu et cette partie et cette partie qui seront dans des fichiers aussi à part euh, qui s'appelleront euh, euh, header et footer donc on va aller dans include je vais avoir un header.php footer et un menu pour .php. Donc, ici maintenant, on va simplement copier-coller ces dossiers ici, ces codes, pardon. Et on va faire les mêmes inclusions qu'on fait ici, c'est-à-dire, header. Voilà. Donc là, on est dans l'accueil.php je me rends sur ake.php. Donc rien n'est cassé, tout va bien. Donc le refactoring il a bien fonctionné. On va faire la même chose. Euh, hop. Pour le footer. Voilà. Je vais essayer bien Voilà. Donc pour prouver que ça fonctionne, je vais enlever cette ligne. Voilà. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc euh, c'est bon, un bon refactoring. Voilà. Et euh, on va avoir aussi besoin d'externaliser de, en fin de compte ce menu. Hop. Hop Et on a toujours notre menu Donc impeccable Donc l'ordre des inclusions Elle importe bien sûr Parce que c'est comme si finalement euh, Dans cette inclusion là Il va aller chercher ce code Il le met dans cette page là Donc faites attention euh, à l'ordre dans lequel vous mettez euh, vos inclusions Donc en général c'est ça reste assez, euh, assez similaire, vous avez un header en haut, un footer en bas, et les différents éléments qui viendront euh, s'ajouter à la suite. Donc, si on veut aller un peu plus loin, on peut se dire que toute cette page, finalement, euh, dans un propos, elle peut être beaucoup plus simplifiée. On peut notamment utiliser des, ce qu'on appelle des helpers euh, pour appeler les pages. Donc on ne le fera pas aujourd'hui, mais donc on ne le fera pas pour ce projet. Il faut savoir que comme l'exemple qu'on va voir avec les, les helpers dans classe, on pourrait très bien utiliser un helper qui s'appellerait page et qui appellerait des vues euh, en fonction de leur nom. Voilà. Euh, nous on ne va pas le faire aujourd'hui, ça sera un tout petit peu plus long. Je vais juste seulement vous montrer comment euh, simplifier euh, cette syntaxe. Euh, donc, ici, dans le fichier d'index, on va devoir identifier ce que le route est. Et l'application. Et je veux, voilà, je vais revenir à cette partie du code. Pourquoi je mets exemple Simplement parce que sur votre serveur, vous avez un dossier qui contient votre projet. Mais sur Internet, vous n'avez pas de dossier. Vous allez directement accéder à l'URL sur l'adresse du serveur et le serveur ne contient pas de sous-dossier. C'est vraiment le serveur et le dossier en fait. Donc, quand vous... faudra y penser, quand vous allez lancer et pousser votre projet, si vous le faites de cette façon, sur votre serveur, il faudra juste changer cette variable, et euh, mettre rien, tout simplement. Donc finalement ici, on peut transformer ça comme ça, et normalement, voilà, on a une erreur, ce qui est normal, euh, parce qu'il faut faire la même chose qu'on a fait sur l'accueil. Donc je vais aller dans à propos, On va en profiter ici pour mettre du haut. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que dans la prochaine vidéo qui suit, on va voir comment on peut euh, utiliser des helpers qu'on va stocker souvent dans des formes de classe. Et qui euh, représenteront des modèles pour ceux qui connaissent le schéma MDC. A tout de suite.